Pi Network versus Cordao, quelle est la différence Lequel est le meilleur des deux projets Présentation de Pi Network. Pi Network est un projet de crypto-monnaie mobile qui permet aux utilisateurs d'exploiter des pièces Pi à l'aide de leur smartphone. Il a été lancé en 2019 et est actuellement dans sa phase de réseau principal fermé. L'objectif de Pi Network est de créer un réseau peer-to-peer -peer décentralisé où les utilisateurs peuvent gagner des pièces Pi en apportant leur puissance de calcul pour sécuriser le réseau. Cela se fait par le biais d'un processus appelé « minage », qui implique la résolution de problèmes mathématiques complexes. Présentation de CordaO. CordaO est une organisation autonome décentralisée « DAO », basée sur Ethereum. C'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions et de gérer les ressources collectivement. Il peut être utilisé pour créer et gérer des projets, tels que des applications décentralisées, d'apps, et des contrats intelligents. L'objectif de Cordao est de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions de manière transparente et sécurisée, tout en leur donnant le pouvoir de gérer leurs propres ressources. Quels sont ces concepts qui les ont rendus différents P-Network est une plateforme axée sur le mobile qui utilise un algorithme de consensus appelé Stellar Consensus Protocol, SCP, pour garantir des transactions sécurisées et rapides, tandis que Cordao est une organisation autonome décentralisée qui utilise un modèle de gouvernance basé sur la blockchain. Pi network se concentre sur la création d'une nouvelle économie alimentée par la crypto-monnaie, tandis que Cordao se concentre sur la création d'un système de gouvernance décentralisé. P-Network utilise un algorithme de consensus proof of stake, tandis que Cordao utilise un algorithme de consensus proof of work. Pi network est un réseau fermé pour l'instant, tandis que Cordao est un réseau ouvert. Pi network est une plateforme mobile, tandis que Cordao est une plateforme web. Pi network versus Cordao, quel est le meilleur projet? A voir l'état des deux projets, aucun d'eux n'a déjà fait ses preuves sur le marché des crypto-monnaies. Mais en faisant une analyse fondamentale, Cordao semble être un projet sérieux par rapport à P-Network. La preuve en est que le projet P-Network est lancé plus d'un an avant Cordao, mais seulement ce dernier est listé sur les exchanges. Le projet Cordao a une feuille de route bien établie et transparente avec un écosystème qui se met en place tous les jours. La communauté sait où est-ce qu'elle peut aller avec le projet. L'équipe du projet est aussi au service de la communauté en l'informant H24 sur Twitter et les autres réseaux sociaux du projet. Le projet Pi Network semble être uniquement pour l'exploitation de sa communauté en la bombardant des publicités sur son application mobile. Le développement du projet reste flou avec des promesses non tenues pour l'instant. Il convient de se demander si le minage de Pi Network prendra fin un jour. Pour conclure, il faut retenir que pour l'instant seulement le projet Cordao est une crypto-monnaie et que le projet Pe-Network est comme du vent dont personne ne peut affirmer à 100% qu'il verra le jour. Maintenant, imaginez que vous avez le choix entre P-Network et Cordao. Quel sera votre choix Et pourquoi J'attends vos réponses dans les commentaires.